La lecture, on sait aujourd'hui qu'il est extrêmement important de lire et que les grands de ce monde qui ont réussi ont lu et lisent encore des livres tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui mais voilà, une journée fait 24 heures et dans les 24 heures on ne peut pas passer son temps à lire. Alors comment faire pour lire jusqu'à 3-4 livres par jour sans forcément greffer son temps Je vous en parle juste après le générique. Bonjour, je m'appelle Axel Crevaux et aujourd'hui je vous accueille pour une nouvelle capsule de Techninews et c'est la première capsule de 2019. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux à vous, à, vo à vos proches, à votre famille, que tout ce que vous souhaitez devienne réalité. Aujourd'hui, on va parler de bouquins, on va parler de livres. Alors vous allez me dire, mais ça a quoi à voir dans une capsule de Techninews, les Techninews étant consacrés à tout ce qui est nouvelle technologie, et bien, vous allez vite le savoir. Petite historique pour ma part, pourquoi je vais vous parler de livres aujourd'hui alors que moi je me suis longtemps considéré comme un handicapé de la lecture. Qu'est-ce que j'appelle un handicapé de la lecture C'est-à-dire que les livres et moi ça faisait trois. Donc c'est vraiment, vraiment un truc compliqué. Sauf qu'il y a un, un, un, bientôt un an, j'ai croisé un ami qui m'a dit, sincèrement, je te conseille de lire parce que dans ma carrière, quand j'ai essayé par tout, dans tous les sens d'y arriver et que ça ne fonctionnait pas, mon mentor m'a dit, lis et je l'écoutais pas. Et il m'a redit, lis. Et je lui demandais, mais pourquoi ça marche pas? Il disait, lis des livres, lis des livres, lis des livres, jusqu'au jour où il a lâché et il s'est dit, bon. Je vais le suivre, je vais lire des livres. Et effectivement, quand vous regardez un petit peu, c'est ce que je vous disais en introduction, les grands de ce monde lisent énormément de livres, sauf que comment on peut faire pour lire énormément de livres Alors, le premier point, le premier, la première solution, c'est les livres audio. Pourquoi les livres audio Parce que les livres audio, ils vous permettent de, de les écouter en même temps que vous faites autre chose. Ceci dit, je vous mets en garde sur quelque chose. Quand on écoute un livre audio, eh bien, moi perso, si je fais ça en même temps que je fais par exemple de la vaisselle ou je bricole, ben, j'ai tendance à un moment donné, mon, mon mental a tendance à s'évader du livre et je me rends compte au bout de quelques minutes que j'ai pas du tout entendu ce qui s'est passé. Pas de souci, on revient en arrière comme on reviendra en arrière avec un livre papier. Mais ceci dit, ça permet aussi quand on fait une balade en pleine nature de s'écouter un livre et mine de rien, j'ai euh, avalé quelques bouquins depuis que cet ami m'a conseillé de lire des livres. Et puis... Je voulais aller plus loin, je voulais en lire plus, mine de rien il y a des livres audio qui font dans les 7 à 8 heures quand ils sont extrêmement complets, d'ailleurs j'en profite pour vous dire un truc, méfiez-vous certains livres audio ne sont que des, euh, comment dire, que des petits bouts de livres, je pense à la puissance de votre subconscient qui est un excellent bouquin, mais qui en version audio ne reprend pas toute la partie exercice que le livre vous conseille. Et donc à force de chercher comment je pourrais lire de plus en plus de livres, à chercher de, des nouveaux livres audio, parce que c'est là où j'ai le plus de créneaux pour lire. Pour être honnête avec vous, quand je lis le soir dans mon lit, en bout de quelques lignes, je m'endors, donc c'est pas la solution pour moi, et la journée, je me considère comme un petit peu trop pris. Eh bien, j'ai cherché, j'ai cherché, et je suis tombé sur une application absolument extraordinaire, une application qui s'appelle... Cooper c'est une application, c'est une start-up française à la base, et ce sont des gens qui se sont dit, comment on pourrait faire pour que les gens lisent plus Et leur truc, c'est de dire que, un livre égale 20 minutes. Alors c'est une moyenne puisqu'il y a des livres qui font un petit peu moins, des livres qui vont jusqu'à une demi-heure, mais peu importe. Les livres sortent en format, ils sont résumés et ils sont en format PDF directement à lire sur l'application, sur votre téléphone, et là on y vient aux nouvelles technologies, ou alors à écouter en audio. Et là c'est génial parce que par exemple je balade mon chien, ça me prend une demi-heure à peu près, bim, j'ai lu un livre. Et pour avoir lu des livres euh, de chez Cooper que j'avais lu en entier, je vous garantis qu'ils font un travail exceptionnel parce qu'ils permettent réellement, ils résument réellement réellement les points essentiels. Moi ce que je trouve intéressant c'est que on peut juste avec une application comme ça lire deux à trois livres par jour, génial, et puis si vraiment il y a un livre qui, où on se dit hum, « j'aimerais bien aller plus loin parce que ce livre m'a vraiment interpellé », eh bien qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qui vous empêche à un moment donné d'acheter le livre complet et de le garder pour vous. Par exemple, la puissance du subconscient, à un moment donné, la puissance de votre subconscient, je vous conseillerais réellement de le lire dans, in, dans son intégralité, alors de l'avoir en papier pour pouvoir travailler dessus. Il y a des livres comme par exemple le livre d'Eric Warby, euh, GoPro, qui est un livre sur le marketing de réseau, le marketing relationnel. Ce livre, c'est un livre à avoir en papier pour pouvoir travailler avec. Mais peu importe, ça vous permet de découvrir des livres. L'application est en test gratuit, je crois, pendant un mois de mémoire. Ensuite, vous payez 7,99€ le mois, si vous payez mois par mois, sinon annualisé, ça vous revient à 6,67€ par mois. Je précise, je ne suis pas sponsorisé par l'application, simplement je viens de passer en bêta test, puisqu'ils me l'ont proposé sur leur nouvelle application, parce que l'application actuelle, elle est un petit peu légère, soyons honnêtes. Par contre, l'application qu'ils vont sortir est beaucoup plus... Je vais dire sexy. Il y a beaucoup plus de rubriques, il y a beaucoup plus de choses. Bref, on a beaucoup plus de, de possibilités de choisir des livres que ce qu'on avait avant. Et je pense que je ne suis pas au, au je suis pas au bout de mes surprises puisque je viens juste de commencer le test. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'à partir du moment où vous avez euh, votre lien de d'abonné d'affilié, hein, si vous savez pas ce que c'est le lien d'affilié, c'est un lien que vous donnez à vos amis et à chaque fois vous cliquez dessus. Eh bien, si je dis pas de bêtises, encore une fois, il vous offre un mois euh, d'abonnement. Donc c'est plutôt sympa. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Les rubriques, les rub... Ben vous avez les rubriques essentielles des livres, vous avez euh, de l'actualité, de la politique, du marketing, du développement personnel, du management, vous l'avez, vous l'avez bien compris, vous l'avez soit en livre à lire, soit en livre à écouter, certains ne sont pas, il euh, n'y a, a, a que la version euh, livre, il n'y a pas la version audio, vous avez également des livres en anglais, euh, mais ceux-là ils ne sont que écrits, alors là à vérifier, je pense que euh, c'est une info à vérifier, et... Voilà, globalement, ils annoncent à peu près une trentaine de livres par mois. Allez jeter un œil sur leur site, vous avez le lien qui est en dessous, euh, dans la description de cette vidéo. Allez jeter un œil sur leur site, ils ont une petite vidéo de présentation qui est plutôt bien faite, ça vous permet de voir l'équipe qui est en place, ils ont vraiment, ils sont, je sais plus, euh, 5, 6, 7, 8, à résumer les bouquins, c'est un vrai travail de titan, parce que quand vous prenez notamment un, un bouquin de développement personnel, bah, ce n'est pas forcément évident de couper là-dedans pour amener le meilleur et que les gens puissent quand même... En tirer euh, des bons enseignements. Bref, je suis vraiment euh, hyper fan de cette application et je vous invite vraiment au moins à la tester. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous, vous testez et puis comme d'habitude dans les commentaires, vous me dites un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous remercie également si ce n'est pas encore fait de vous abonner à la chaîne, euh, de, à ma chaîne, la, la chaîne des Techni news et puis à partager autour de vous si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Je, voudrais, je vous dis à très bientôt pardon, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, ciao bye bye